Ma mâchoire bouge quand je chante. Est-ce que c'est grave docteur Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose Alors On va en parler. Attention, ce n'est pas un sujet anodin. Peut-être que tu vois certaines chanteuses qui justement bougent énormément la mâchoire, c'est un petit tic qu'elles ont et on va voir que ce n'est pas forcément l'idéal. Je vais t'en parler aujourd'hui. Je vais même te donner un exercice si jamais tu rencontres ce problème. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien avec des exercices, des tutos et des astuces. Alors juste avant de démarrer, n'hésite pas à rejoindre la communauté des plus de 100 000 personnes qui suivent cette chaîne YouTube en cliquant juste en dessous pour t'abonner. Active bien la petite cloche de notification comme ça, tu seras alerté. À chaque fois que je ferai des lives et je fais plusieurs lives par semaine, ce qui est intéressant dans les lives, c'est qu'on peut échanger en direct et du coup, je pourrais t'aider encore mieux. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que euh, donc la mâchoire, ici, il euh, y a des muscles, si tu veux, qui servent à l'activer. Et les muscles de la mâchoire, eh bien, on ne croirait pas, mais ils ont des ramifications assez importantes. Donc, tu vois, j'ai ma mâchoire ici, ici, mais j'ai des muscles qui remontent jusqu'ici, par exemple. Ici, tu vois, là, j'ai le temporal qui est un muscle de la mâchoire. Donc, toi, ça remonte très haut. Et de la même manière, ici, en dessous, je vais avoir des... Des, des fibres qui sont entrelacées au niveau des muscles et qui vont venir pas très loin de la zone de mes cordes vocales. Et en réalité, quand euh, ma mâchoire se crispe, eh bien, en fait, ça va contrarier aussi le bon fonctionnement de mon larynx et ça va perturber mon chant. Voilà pourquoi c'est vraiment important de travailler ce sujet-là parce que si ta mâchoire a tendance à se crisper, d'ailleurs peut-être qu'il t'arrive des fois de, de grincer des dents la nuit pour certains ou d'autres, tu sais des fois quand tu es un peu contrarié ou stressé, tu vas, tu vas serrer les dents comme on dit. Et Il y a beaucoup de gens en réalité qui ont cette mâchoire un petit peu crispée, un peu bloquée. Et Ça, ça va être euh, quelque chose qui va vraiment te gêner, qui va t'empêcher de chanter librement. C'est pour ça que c'est intéressant de t'en servir. De, de, de, comment dire, de te servir oui, pardon, des exercices que je vais te donner là et de ne pas euh, laisser cette mâchoire trop crispée. Euh, ce qui peut se passer aussi, c'est que quand on chante, et ça, on va le voir souvent sur des vibes, tu sais, on va voir la mâchoire qui fait ça. Ah, ah, ah, ah. J'avais euh, coaché récemment une personne en direct sur euh, mon compte Instagram. Tu pourras aller voir si tu veux, j'ai laissé cette, euh, cette vidéo. C'était un, un jeune chanteur qui chantait du Ariana Grande et à chaque fois qu'il faisait ses vibes, il avait la la mâchoire qui faisait comme ça, d'accord Et c'est des petits tics, et en fait, il ne le contrôlait pas. On s'est aperçu qu'il ne le contrôlait pas, et ça, euh, on, on veut enlever ce petit tic, parce que c'est quelque chose qui est, qui est contre-intuitif par rapport à, à ta voix. Donc, ça, c'est le problème, si tu veux. Je voulais vraiment que tu comprennes que c'est quelque chose d'embêtant si tu as ça, et ça vaut le coup de te défaire de cette mauvaise habitude. D'ailleurs, si tu as des amis... Qui, qui, qui ont ce, ce souci-là, n'hésite ben pas à leur partager cette vidéo. Ça leur rendra service et ça leur donnera des clés puisque là, je vais te donner tout de suite maintenant un exercice pour enlever ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que bien souvent, en fait la mâchoire se crispe sur certaines notes, mais tu ne contrôles pas forcément. Et nous, on va vouloir apprendre à la mâchoire qu'elle peut rester tranquille, peinard, et que les notes, ce n'est pas son affaire. Les notes, c'est l'affaire des cordes vocales, ce n'est pas l'affaire de la mâchoire. Donc nous, on va vouloir rééduquer un petit peu notre mâchoire, les muscles de la mâchoire, euh, pour leur apprendre ça. Donc je vais te proposer un petit exercice. Alors cet exercice, comment on va le faire On va mettre nos petits doigts comme ça, entre les dents. D'accord Donc on va laisser la bouche ouverte, et on va mettre les petits doigts entre les dents. Et pourquoi on fait ça Parce que ça va nous servir de détecteur. C'est-à-dire que si jamais tu commences à crisper un peu ta mâchoire, ben en fait, tu vas mordiller euh, tes doigts. Et ça va te donner l'indication que ah, tiens ma mâchoire, là elle est en train de se crisper, elle n'est pas détendue. Donc, on va mettre comme ça nos petits doigts entre les dents. Oh. On fait un, un A. d'accord Et on va faire ce petit exercice que je vais te donner là. Alors, l'exercice, on va faire ça. On va faire Do, Ré, Do, Mi, Do, Sol, Do. Là, je te donne les notes relatives. d'accord euh, simplement, si tu veux les refaire sur ton piano comme ça, tu auras l'indication. Donc, on va faire ça. Ah, ah, ah, ah. Et on va le faire avec les petits doigts. Ah, ah, ah, ah. Là, ce qui se passe, c'est que ça, ça risque de faire ça, peut-être chez toi. Ah, ah, ah, ah, ah. Tu vois, là, ta mâchoire, elle va peut-être vouloir bouger. Et justement, tu vas le faire, pouvoir ralentir à ce moment-là. Et si tu sens que ça croque, ah, bah ben là, tu vas devoir. Re euh, détendre ta mâchoire. Alors on y va, on s'en fait une petite série. Et... Ah, ah, ah, ah. Peut-être que tu vas t'apercevoir que dans les aigus, c'est plus flagrant, tu vois. Donc, on continue de monter. Ok, donc on va s'arrêter là. Je pense que tu as compris l'exercice, tu pourrais évidemment le refaire plus longtemps chez toi tranquillement. Et une fois qu'on va avoir fait ça, donc on va apprendre en fait, si tu veux, à notre mâchoire qu'il n'y a pas de raison qu'elle se crispe différemment en fonction des notes. Et puis une fois qu'on aura fait ça, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir le faire sur tes chansons, peut-être sur tes vibes. Ah, ah, ah, ah. Donc je vais faire là. Ah, ah, ah, ah, ah. Ok, ça marche. Donc là, je n'ai pas de, de crispation, donc ça veut dire que c'est cool. Et ensuite, je vais pouvoir... Rechanter. Et c'est en faisant ce genre d'exercice que tu vas pouvoir te défaire de cette histoire de mâchoire qui bouge quand tu chantes sans que tu puisses vraiment la, la contrôler. Voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. Alors, comme je te le disais, euh, ce n'est pas à ta mâchoire de t'occuper des notes, d'accord Donc, notamment dans les vibes. Euh, les notes, en fait, qui fait le changement de notes, ce sont les cordes vocales. Et je t'ai justement préparé des exercices, si ça t'intéresse, tu vas pouvoir les télécharger gratuitement dès maintenant. Ce sont des exercices pour tes cordes vocales, pour entraîner la dextérité, si je puis dire, de tes cordes vocales. Alors, si tu veux les recevoir, eh bien, tu vas trouver juste en dessous de cette vidéo, dans la description, tu vas trouver un lien. Il te suffit de cliquer dessus, de laisser ton prénom, une adresse mail et tu vas recevoir dans les minutes qui suivent euh, le lien pour télécharger ces exercices. Et puis, je vais te gâter, je vais t'envoyer plein d'autres cadeaux. Je vais t'envoyer aussi euh, un, mon guide sur la respiration. Je vais t'envoyer des exercices d'échauffement. Bref, tu verras euh, tout ça dans ta, dans ta boîte mail. Alors, n'hésite pas à vérifier au niveau des spams parce que des fois quand je t'envoie le mail, ça arrive dans les spams. Donc, il faut simplement que tu ailles vérifier dans le courrier indésirable si le, le mail n'est pas arrivé euh, malencontreusement euh, dans cette boîte. Voilà, je te remercie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous euh, très prochainement dans une, euh, une nouvelle vidéo. Et d'ici là, eh bien, prends bien soin de ta voix. Ciao